témoignons de notre respect, de notre dignité envers ces personnes par le dépôt de quelques fleurs sur la tombe, si vous voulez bien. Et ensuite, nous ferons une petite minute de recueillement. Ça a été toujours mon point de mire, je n'ai pas pu être médecin parce que je suis de, de cette foutue guerre et d'après-guerre, à l'époque, ce n'était pas faisable. C'est un ami que, que j'ai perdu cette année, mais euh, euh, bon, pour moi c'est la dimension de la formation des étudiants euh, principalement. Il a voulu le faire de lui-même. C'était très dur d'accepter, il le voulait. Nous n'avons pas été contre, bien sûr. C'est en 1995 que nous avons fait le don de notre corps déjà. Ça a toujours été, pour moi, euh, une chose normale, parce que j'aime la médecine. J'aime euh, la médecine, pour moi, ça a été un point de mire. Et puis mon mari, aussi, c'était dans sa philosophie. Je lui disais que c'est quelqu'un de, de très généreux dans la vie. Et je dis là, finalement, à la fin, tu feras quelque chose d'un peu égoïste, en fait. Au moins donner les organes, parce que ça, les organes, tout le monde doit, doit les donner, quoi. Moi je, je travaille en néphrologie et quand les, quand les gens reçoivent un, ils sont tellement contents. C'est plus que généreux quoi. C'est mon papa, moi qui est là. Enfin, voilà. Donc, nous on a du mal à, à l'accepter, mais c'est bien pour.. C'est bien pour la suite, c'est vrai.